Est venu euh, donc on, on, on, on, on avait prévu une manifestation mais euh, vu le nombre qu'on est euh, ça va être un peu compliqué pour faire la un, un, un, un, un manif quoi donc on va essayer de faire des prises de parole sur la place de la république donc sur le, le, le sujet qui, était, qui nous tenait à cœur aujourd'hui c'était augmenter les salaires et les pensions c'est urgent c'est possible et c'est gagnable donc il faut savoir que les, les, les grands groupes, euh, Lactalis, Dassault, euh, Marie-sur-Gelée, même le groupe Valéo ont fait des, des profits énormes. Euh, les raffineries, pareil, euh, ESSO, Total, euh, tout ça, ils ont fait des super profits. et il n'y a rien qui est redistribué. Donc aujourd'hui, euh, tout augmente et malheureusement le salaire n'augmente pas. Euh, donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ah bon et euh, je veux, je veux bonjour, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, donc, je suis la secrétaire de l'union de, de départementale des syndicats CGT de Lyon. Je voulais quand même, je tenais à, à ajouter euh, à ce qu'a qu dit Abdelkader, C'est évidemment, euh, on est là pour militer euh, euh, revendiquer une augmentation générale des salaires. Euh, et pourquoi des salaires et pas des primes, parce que le salaire, il euh, y a une part qui est qu on dit, socialisée, euh, qui permet euh, d'accéder euh, aux soins par le, les, les cotisations de la maladie, qui permet d'accéder aux prestations familiales, et qui permet aussi d'accéder à d'autres choses, mais entre autres à la retraite. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire On est en train de nous dire qu'il n'y bah, a pas de sous dans les caisses de retraite en règle générale, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'y a pas de sous, alors déjà c'est pas vrai, hein, c'est faux, il y, euh, euh, y a des façons de comprendre euh, qui arrangent bien le gouvernement en disant qu'on bah, n'a pas de sous, hein, le rapport du corps, il euh, y a eu plusieurs rapports. Un premier rapport qui a dit qu'on ben, n'a pas trop à s'inquiéter jusqu'à 2035, voire jusqu'à 2050. Puis un deuxième rapport qui a dit il si, si, faut qu'on s'inquiète un peu. Et un troisième rapport qui a dit que oh c'est dramatique, là il faut une réforme des retraites. On avait abandonné euh, en 2020, mais là il faut qu'on reprenne. Donc il faut absolument une réforme des retraites. Il faut repousser l'âge de départ en retraite et il faut rajouter des trimestres de cotisation. Euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir y arriver alors euh, voilà je, euh, nous on a une autre interprétation de tout ça à la CGT euh, et nous évidemment, nous on va continuer de militer pour le départ à la retraite à 60 ans à taux plein à taux plein, c'est à dire que il s'agit pas, euh, pas de dire le taux plein, ben, si on a 66 ans 67 ans, ben, on part à 67 ans c'est pas ça c'est 60 ans à tout plein. Et c'est possible. Financièrement, c'est possible. Donc pourquoi est-ce qu'on dit, on dit aujourd'hui on veut des augmentations de salaire C'est parce que notre salaire, celui qui nous appartient, qui est à nous quand on travaille, celui de notre, c'est aussi cette partie-là. Alors bien évidemment, sur le compte en banque à la fin du mois, on n'a pas, pas le salaire brut à la fin du mois. Mais il empêche que ça, tout ça, ça nous sert à nous faire soigner, euh, à pouvoir bénéficier de prestations familiales, et puis aussi à préparer euh, notre retraite, mais aussi à pouvoir continuer de financer la retraite euh, des salariés retraites. Voilà, C'est aussi simple que, que ça, mais c'est tellement simple, on nous rend les choses extrêmement compliquées, complexes on nous embrouille et finalement, on finit par ne rien et comprendre. Et donc du coup, on a aussi le même, rapport, le même type de problème avec l'assurance chômage, hein, où on rentre de tous les côtés euh, sur, euh, sur l'assurance chômage, alors qu'il y a largement les moyens euh, de financer, euh, de financer euh, une euh, par exemple, des formations hein, aux demandeurs d'emploi, privés d'emploi, on les appelle les privés d'emploi et pas les chômeurs, voilà, parce qu'ils sont privés, travail euh, Aujourd'hui, cette journée, il euh, y a un appel à la grève et à la manifestation, il y a des entreprises qui sont en grève et qui manifestent et il y a des entreprises qui gagnent aujourd'hui. Il y a des entreprises qui, qui après avoir euh, entamé seulement une journée ou deux de grève suite à l'appel de, de, de la CGT du 29 et euh, l'appel qui fait unité intersindical le 29 septembre, avec le 18 octobre, et aujourd'hui c'est encore une de ces journées, on n'est pas très nombreux aujourd'hui à Sens, mais... Euh, les délais étaient courts pour, pour s'organiser, mais de toute façon, l'important c'est d'être là, et euh, l'important c'est de témoigner auprès de la population, parce que toute la population est concernée par le combat qu'on mène aujourd'hui, même si euh, on, on semble être euh, euh, l'avant-garde éclairée, mais euh, une augmentation de salaire avec le SMIC à 2000 euros, je pense que ça concerne beaucoup de monde dans le sens et au-delà du département de, de toute la France, euh, les, les revendications de la CGT sont claires, nettes et précises. On ne demande pas que l'augmentation du SMIC, mais l'augmentation générale des salaires. C'est-à-dire que le SMIC est une base de calcul pour les, pour les salaires. C'est ce qui, chez, qui sert de base, et c'est le minimum, pas le maximum, contrairement à ce que pas mal de patrons pensent. Il est important de continuer à, à organiser les salariés et la population pour qu'ils se, qu se mobilisent. Et qui, se, qui, qui luttent dans leur entreprise en premier lieu, mais aussi dans les manifestations qui sont dans la rue, pour, le, en fait pour la, la populariser et, le, et le, le, le montrer à tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans l'emploi. Les retraités sont concernés aussi, puisque la CDT revendique une retraite, pas une retraite en dessous du SMIC, c'est-à-dire à 2000 euros plus. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes, et ce n'est pas utopique du tout. Il faut regarder, la création de richesse depuis la dernière guerre mondiale n'a jamais baissé dans notre pays. Et en plus là, elle accélère depuis la dernière crise, la dernière crise qu'on a vécue du Covid. Pendant la crise du Covid, les entreprises du CAC 40 ont continué à gagner, à, à faire des profits faramineux. Sauf que la répartition, euh, Véronique le, dit, le disait tout à l'heure, la répartition des richesses qui sont créées, toutes les richesses sont créées par notre travail, par votre travail. Il n'y a pas de richesses qui sont créées par les banques. Les banques ne créent pas de richesses, ils coûtent de l'argent. Donc le coût, et le coût du capital, c'est pas le coût du travail. Le travail est une richesse, c'est ça qui fait les créations de richesses dans tout le système économique. Tous ceux qui vous disent le contraire, euh, vous pouvez leur argumenter ces ce, ce, choses là Il n'y a pas de création de richesse sans travail. Le travail est le seul créateur de richesse. Et donc il nous faut, on ne demande pas tout, mais on demande notre part, une juste part pour que les gens puissent vivre dignement simplement. Simplement dignement. Et donc il faut des augmentations générales des salaires à un minima de, du montant de, de, de l'inflation, à minima. Et euh, avec le retard accumulé de, de, de, de certaines de, de branches et entreprises, il y a encore du retard, et donc euh, il y a des endroits où ça sera, il sera nécessaire d'aller au-delà de, de, de ça, puisque le retard est accumulé depuis un, un peu, on va dire depuis 1983, la désindexation des, des, des salaires sur les prix, c'est ce qui a plombé tous les, tous les salariés, et certains dans la pauvreté même. Donc il faut euh, porter ces revendications, et euh, aujourd'hui est, est, un, est une journée euh, on va dire que ce n'est pas la, la plus grosse manifestation qu'on ait vécue euh, de, de, de, de la période, mais c'est une journée, c'est un rendez-vous qui emmènera d'autres rendez-vous. Déjà, vous pouvez déjà noter sur vos agendas, le, euh, le 10 novembre, il y aura la deuxième, la, la, dans cette phase d'annonce de, de, de, de, de, de mobilisation, c'était aujourd'hui le 10 novembre déjà. Donc il faudra encore continuer à se mobiliser, puisque le gouvernement est sourd et il n'entend rien, et qu'il veut... Euh, euh, continuer à faire comme si euh, les Français allaient bien, avec euh, le prix du carburant qui explose, le prix du chômage qui va aussi exploser. On nous annonce, une... le président apparemment, je ne l'ai pas écouté, mais le président de la République a annoncé une hausse mesurée de l'énergie de 15 Et nos salaires, alors, ils sont où Les 15 sont le salaire alors Parce qu'il faut que ça augmente en même temps, à minima. Donc euh, voilà, il y a des annonces qui sont faites, on ne va pas vous faire trop mal sauf que les créations de richesses et les grands groupes continuent à engranger des milliards et des milliards. Regardez encore l'annonce de, de, de Total Énergie. c'est une honte totale pour le coup, <rire> sans jeu de mots. Mais voilà, ils annoncent des bénéfices records, records, mais records. Mais qui paye ces bénéfices C'est vous, c'est nous, à la pompe, avec le prix du carburant et le prix du fuel. Énergie, ils sont partout, ils sont dans l'électricité aussi, y compris dans, le, dans les énergies renouvelables. Donc, euh, euh, les milliards qu'ils font entre autres, il y a une part qui doit nous, nous revenir, et pas que chez Total, hein, je, je prends l'exemple parce que c'est celui qui fait l'actualité en ce moment, mais il y a énormément de groupes qui sont dans la même situation. Donc le pognon, il y en a plein, il n'y en a jamais eu autant, il faut aller le chercher, c'est tout. Merci. Je dire un petit peu sur les propos d'Osvaldo de, de déjà, sur la richesse du travail. On parle beaucoup du jour du basculement en ce qui concerne l'écologie. Le jour où on consomme plus que la danine on en parle beaucoup. Ce dont on parle beaucoup moins, c'est le jour du basculement sur la richesse du travail. Cette année, le 22 septembre, à partir du 22 septembre, la richesse du travail passait dans les profits des entreprises. Jusqu'au 22, les gens travaillaient pour leur salaire, pour leur cotisation, et à partir du 22, c'est pour faire profiter les actionnaires et tous les gens, les européens qui sont derrière. Il y a 10 ans, cette date était au autour du mois de novembre. Maintenant, on en est au mois de 22 septembre, où les gens travaillent pour les actionnaires. Et deuxièmement, sur la, ce que disait aussi Véronique, sur la réforme des retraites. Alors, nous sort tous les arguments, mais vous regardez, regardez les autres pays européens. On, on est ceux euh, avec la date limite la euh, moins élevée il faut s'aligner sur les autres. Vous, aussi, vous trouvez aussi normal que l'espérance de vie avançant l'âge en retraite continue à ne pas avancer Eh bien oui, nous on trouve ça normal que les gens puissent partir en retraite, en bonne santé. Et c'est pas à nous de nous aligner sur les autres pays européens, c'est à montrer qu'on peut fonctionner dans ce système-là. Et là, je vais citer une anecdote de 2010, pendant les réformes et les manifs contre Sarkozy, nous avions interpellé Mme Mariguille-Souard, que vous connaissez bien, son âme, devant la sortie de France Bleu OCR. Et moi je lui dis, à la fois, vous nous parlez de reculer à de la retraite, alors qu'on ne sait pas quoi faire des gens à partir de 55 ans. Je lui dis, qu'est-ce que vous en faites à 55 ans vous les noyez dans l'UE, vous les mettez dans un congèle, les entreprises n'en veulent plus. Et elle m'avait dit, oui, vous avez raison, parce que c'est un problème, et il faut qu'on s'y attaque. Et bien, 12 ans après, ils sont sacrément attaqués, et on se rend compte que c'est un des arguments euh, qui ressort même dans les, les syndicats réformistes, de dire, déjà, que les gens après 55 ans étaient du boulot et qui cotisent pour la retraite et puis après on fera les comptes c'est pas d'annoncer de, des chiffres comme ça euh, comme à euh, disais les, les chiffres du corps donc voilà quelques éléments et juste pour dire aussi que les retraités alors je cite je vais encore citer Franck Bleu ils m'ont interviewé il y a un mois et demi quand ils ont annoncé des augmentations de, des retraités de 4%. Elle me dit « mais c'est bien 4% si tous les salariés avaient 4%, euh, ils seraient contents ». Ah ben j'ai dit « oui, mais n'essayez pas de nous diviser, nous aussi on serait contents que les salariés aient 4% ». Parce que ce sont des cotisations pour payer les retraites. Et aujourd'hui on commence à entendre, par rapport à ce que disait Oswaldo, des entreprises qui gagnent, des 6, des 8 et des 10%, on va se dire aux retraités, ah ben vous voyez, il hein, y a des actifs qui ont été revalorisés plus que vous. Mais non, ils n'arriveront pas à nous diviser. Nous, on reste dans la même voie, tous ensemble, retraités, actifs, et privés d'emploi, et on se bat pour qu'il y ait des cotisations, parce qu'à chaque fois qu'il y a des exonérations de cotisations, c'est un coup de poignard dans le dos de la sécurité sociale, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à payer des retraites. Le prix de l'électricité, par exemple, est basé sur le prix du gaz. Et que c'était le gaz russe qui était livré. Ouais, maintenant, les deux gazoducs euh, qui a, alimentaient ont été euh, saccagés en partie. Vous me direz, en partie, mais bon, vous, vous comprendrez. Et maintenant, alors que les États-Unis euh, apportaient du, du, du gaz, ce sont les, le, le, le pays, le premier exportateur de gaz. le, le gaz hein, de schiste. Et là, bizarrement, tradition on, des écologistes se gaz. Le gaz de schiste, c'est beaucoup euh, On prend beaucoup d'eau, on prend beaucoup de produits chimiques, on pollue beaucoup, mais on en entend pas. Et le prix du gaz a été multiplié à la, par 3 ou 4. Euh, on voit que, donc après. Il y a des fournisseurs sur Goberge, là-dessus, donc on le vend par paquet, donc ça passe à la bourse, et là il y a des, des institutions qui effectivement s'enrichissent sur le gaz ou l'électricité qu'on vous vend. Et euh, on le vend très cher, hein, bien sûr. On entend parler de 50%, de même plus. Euh, voilà. Alors que ce qu'il faudrait, c'est tout ça, c'est pas en donnant une prime à quelqu'un qu'on va faire descendre le. Le prix d'achat, c'est faux. C'est pas non plus en groupant les bons achats, parce qu'on entend aussi parler de ça. Euh, Groupez-vous, achetez à plusieurs. C'est faux parce que vous allez toujours aller dans le marché. Et le prix du marché, excusez-moi, euh, c'est pas, pas ça qui va faire baisser les prix bien au Parce qu'à l'heure actuelle, on paye le prix du marché Et C'est pour ça qu'on le paye si cher d'ailleurs. Alors qu'il serait simple, de désindexer le prix par exemple, de désindexer le prix de l'électricité, du gaz. Déjà, on va gérer, et en plus, il faut aussi baisser la TVA Au lieu qu'elle soit à 20%, on 5,5%. Euh, par exemple, on même le Vous me direz, on rêve Non, non, il y a des pays européens qui viennent de le faire. Il y a le Portugal, il y a l'Espagne qui viennent de le faire. Et effectivement, ça a bloqué ça a bloqué l'inflation générale, parce que personne ne dit que ben, c'est à cause de l'énergie qu'on va plus cher. Parce ça tous les jours, c'est à cause de l'énergie. réfléchissez bien, c'est pas, pas que ça. C'est tout ce système qui est basé sur le prix du marché et qui fait augmenter les prix. On crée des manques pour augmenter les prix. Voilà. Et, donc, euh... et ça marche plus que tout nous sommes les gens se prennent verra. Hein, hein. il y en a beaucoup, mais il faut penser à tous nos anciens, hein, et même à certains qui ne vont pas pouvoir se chauffer, hein, qui ne vont pas pouvoir se loger, qui ne vont pas pouvoir s'éclairer, et qui ne vont pas pouvoir manger. Et ça, c'est très important. Et je, en espérant que le soit pas froid, euh, j'espère que tout le monde pourra se chauffer du correctement. Mais ce n'est pas, pas avec les dernières mesures qui vont venir prises On donnera une prime. Euh, ça, c'est sur une de... des, ouais. ...des milliers d'emplois, de maltraiter ouais. les personnels, d'employer des sans-papiers, qui ouais. travaillent avec des alias, qui, qui payent des, des impôts, de... voilà, des intérêts, à force de, de maltraiter les salariés comme ça, ouais. la Poste fait un milliard de bénéfices Un ouais. milliard Donc c'est comme total de l'argent, il y en a, comme l'ont dit plusieurs camarades de la CGT, jamais on n'a produit autant de richesses. Jamais la majorité des travailleurs n'ont aussi peu profité de ces richesses, n'ont été aussi limités pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer. Il faut que ça change. Il faut qu'on arrête de se diviser entre travailleurs qui ont la chance de ne pas être dans la misère et euh, qui ont du travail, ceux qui n'ont pas de travail. Nous sommes tous des travailleurs en activité ou sans activité. Moi, je suis précaire à cause de Macron, je me retrouverai ça pour la première fois de ma vie, mais je suis allée soutenir les raffineurs de Total. Ils travaillent en 5-8, ils se choquent des cancers avant l'âge de 60 ans, ils ont une espérance de vie peu importante. Et ce ne sont pas eux mes ennemis, parce qu'ils gagnent 2500 euros, et non pas 5000 euros par mois. Mes ennemis, ce sont les Arnaud, les Bolloré, tous ces gens-là qui nous divisent, qui possèdent tous les médias qui nous euh, racontent des mensonges tous les jours et nous endorment. Mais non, les seuls responsables de ça, ce sont les capitalistes. Ils manquent 20 milliards pour faire fonctionner nos hôpitaux publics correctement. 10 milliards pour les EHPAD. Et l'homme le plus riche de France, c'est encore mis 80 milliards dans les poches, on en a un an et demi. Et les 10 plus riches. Il y en a, on n'est pas des extrémistes et des radicaux en réclamant un juste retour des choses. Le SMIC à 2000 euros, parce que s'il y avait la même répartition des richesses qu'il y a 30 ans entre le salariat et le capital, et le SMIC devrait être à 2000 euros. Et ce n'était pas le, le communisme ni le socialisme il y a 35 ans, et pourtant, on profitait quand même des richesses que l'on crée maintenant. La plupart des gens ne peuvent plus vivre, alors voilà autant de richesses. Il faut que ça cesse, il faut que les gens sortent un petit peu de leur coquilles et se rappellent qu'on est tous des travailleurs, quelle que soit notre origine, notre situation, et que de l'argent il y en a, on pourrait tous très bien vivre, on pourrait tous faire une transition écologique qui nous permette de sauver aussi la planète. Donc il faut vraiment, je sais que c'est difficile de mobiliser, et il faut continuer à faire des efforts et à pratiquer la solidarité. Mon syndicat, un comme cgt euh, a fait encore des caisses de grève et est allé porter euh, des chèques aux raffineurs à Stellantis, qui est aussi en grève à côté de, de la plus grande raffinerie de France, en Normandie. Ils sont allés porter euh, des chèques aussi euh, chez Géodis avant-hier, hier aux employés de la mairie de Paris qui n'ont pas touché les 180 Euro du ségur, 25% des travailleurs sociaux de la ville de Paris ont encore des, des salaires qui sont proches du SMIC, c'est scandaleux. Il y a, on, on ne le dit jamais dans les médias, il y a dans la, la plupart des entreprises euh, françaises des grilles de salaires qui commencent en dessous du SMIC, qui n'ont pas été réévaluées. Donc je sais que les gens, ils ont bien tapé sur les syndicats, mais là où on arrive à faire réévaluer les, les grilles de salaire, c'est là où il y a des syndicats. Donc il faut aussi, même si les gens, ils ont tendance à nous taper dessus, leur dire que tout ce qu'on a eu, c'est dans la rue, par la grève, par le blocage, et grâce à la syndicalisation et au collectif de travailleurs en lutte. Parce que parfois il y a des gens qui ne veulent pas sauter le pas, c'est pas grave, l'important c'est d'être tous ensemble dans la lutte. Donc c'est d'ailleurs avec que je dis qu'un faux comme CGT soutient les grévistes de la RATP, les femmes de chambre. Les travailleurs, euh, les, les paysans et les ouvriers ensemble, en grève, on nous en a pas parlé. Donc écoutez aussi les médias alternatifs, parce que vraiment, la télévision de l'Oré, de tous ces gens-là, de tous les capitalistes qui n'arrêtent euh, pas de nous cracher à la figure et de nous manipuler, et toutes les télévisions d'État, y compris euh, France Inter, qui est soi-disant de gauche, ils n'arrêtent pas de nous distiller leur poison de la division et de la fausse information. Il y a des médias alternatifs, solidarité entre nous et résistance. Bon ben, je vous remercie à tous. On va ben, faire la fin de la, du rassemblement. Et au euh, 10 novembre, si tout va bien. Et bonne soirée à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, ça va On a la pour oui. le Ben oui, il Normalement, il y avait une. Là, il y a pas Ouais.